Bonjour Fabrice. Bonjour Fabien. Euh, donc aujourd'hui dans cette nouvelle édition des 2 minutes pour comprendre, nous allons vous présenter la licence professionnelle bâtiment et construction, parcours économie de la construction. Donc Fabrice, vous êtes référent de cette licence professionnelle au lycée saint gatien de Jouer-les-Tours. Comment se déroule cette licence Eh bien cette licence se déroule en alternance, donc moitié en centre de formation, moitié en entreprise, en centre de formation, les cours ont lieu dans cette salle au lycée saint gatien à Jouer-les-Tours. Et Quel les... Qu est le rythme de l'alternance Alors, on essaye de garder l'alternance trois semaines, trois semaines. Pourquoi Parce que trois semaines, ça permet de mener à bien un projet en entreprise et ça permet de mener à bien aussi un projet ou, une... ou un travail pédagogique à bien au centre de formation. Et comment se déroulent les cours Alors, les cours se déroulent, pour ma part, la partie technologique, surtout sur une pédagogie de projet, donc, on va étudier euh, des projets concrets que j'essaye de trouver euh, à partir, euh, donc, chez des mairies, notamment. Euh, la mairie de Lilleux, bientôt une mairie d'une commune rurale euh, de l'agglomération de Tourplus. Pour les autres cours, c'est des cours qui ont lieu au lycée Saint-Gatien, concernant les cours de droit, les cours d'anglais, les cours de communication. D accord. D accord. Et comment les notions sont-elles abordées Alors, les notions sont abordées au niveau du cours de droit, c'est un cours magistral. Euh, le droit, il n'y a pas de secret, c'est on apprend et, et on apprend, et avec euh, des exercices d'application. Au niveau des cours de communication, c'est des exposés, c'est de la recherche, de documentation euh, en lien avec les cours euh, de la licence, donc éco, l'économie du bâtiment, le chiffrage, euh, un peu l'architecture. Et pour la partie technologie, là, on part vraiment sur l'étude de projet, donc qui permettent d'aborder tout ce qui est la réhabilitation, ce qui est le neuf, les démolitions, la construction, enfin, tous les chapitres pour aboutir à un chiffrage, à une présentation et à la présentation à un maître d'ouvrage, donc soit des élus, ou ça a été le cas, le groupement de l'OGEC de Saint-Gatien, et ça, c'est la majorité du temps qui est passé sur, sur l'étude de projet. Expliquez-nous le choix des projets pédagogiques. Alors le choix des projets, je tiens toujours à ce que ce soit des projets concrets, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment un, un investissement, que ce ne pas des projets qui soient juste étudiés comme ça pour, pour la gloire. Donc moi j'ai un partenariat avec la mairie de Lilleux. Donc l'année dernière, ils avaient fait un projet sur la réhabilitation du site du Grand Phare. Cette année, c'est la construction de la médiathèque. Donc c'est un projet qui sera présenté aux élus, qui sera discuté en bureau municipal et euh, qui va être uh, une valeur ajoutée pour la commune. Et pareil, en andré et loire euh, j'ai voilà, un partenariat qui est en train de s'agréer pour la réhabilitation d'une école euh, <coughs> sur l'agglomération de Tourbus. D'accord. Et comment et à qui sont présentés les projets pédagogiques Alors, les projets pédagogiques sont présentés bien sûr euh, aux élus, mais aussi à l'équipe pédagogique. Euh, je ratisse un peu l'arche. Euh, c'est assez. parce que c'est important aussi, c'est le savoir-être, c'est le savoir se présenter, c'est le savoir euh, être sûr de soi d'un point de vue technique, être sûr de, de son travail bref, ce que les étudiants seront amenés à rencontrer tout au long de leur carrière professionnelle, même s'ils ne restent pas dans les domaines de l'économie de la construction. Et parlez-nous du projet tutoré en entreprise Alors le projet tutoré en entreprise, ça c'est quelque chose de très important, c'est vraiment la clé de voûte finalement de la licence. Le jeune va rentrer en entreprise... On va lui confier une mission. Alors cette mission n'est pas simplement d'exécuter une tâche qui est courante dans l'entreprise. Il y a un avant euh, l'arrivée du jeune dans l'entreprise et un après. Et cette, euh, ce projet tutoré, c'est vraiment la construction d'un objet en valeur ajoutée à l'entreprise. Donc un sujet qui est choisi, alors ça peut être une amélioration technique ce, avec l'informatique, notamment avec le BIM. Euh, ça peut être la création euh, du mémoire technique de l'entreprise, de faciliter les routines, enfin, ou de créer carrément son, son poste euh, d'emploi euh, à pérenniser dans, dans la société. Et quels sont les prochains projets Alors, les prochains projets, donc, il y a une école euh, en andré loire comme j'ai dit précédemment. Euh, probablement, un autre projet sur Ville-dieu. Hein, on va essayer de de négocier ça avec, avec la mairie. Quoi qu'il en soit, il y aura au minimum deux projets concrets euh, à étudier et plus euh, des travaux en collaboration avec des étudiants architectes, euh, probablement, qui vont se, se mettre en place dans le cadre de la collaboration sur la, la maquette BIM. Eh bien, merci Fabrice. Et pour plus de renseignements, rendez-vous dans l'une de nos sept antennes en région ou sur notre site gnapp-centre.fr. Merci. Merci Fabien et à Premier bientôt. Point.